Bonjour, je viens vous parler de la pleine lune qui va se réaliser dans le ciel le samedi 27 février. Samedi 27 février, pleine lune. Qu'est-ce que c'est qu'une pleine lune Vite fait, on se le refait. Nous, on est sur Terre, système géocentrique, Terre au centre, hein, le système réel, il est héliocentrique, mais bon, donc on voit les choses de notre fenêtre, clairement Qu'est-ce qu'il y a D'un côté, vous avez le soleil, principe de force, de vitalité, d'énergie, de conscience, et en face, paf, dans l'opposition, dans l'angle opposé, hein, c'est logique, il y a la lune. La lune, principe de sensibilité, d'émotion, de réceptivité, euh, d'inconscient hein, aussi. Et qu'est-ce que c'est qu'une pleine lune Au-delà des marées, au-delà de, de, de, de toutes ces influences notables, c'est avant tout... Une, une, une tension entre notre partie consciente, hein, nos objectifs dans la vie, et ce qui nous ramène en face à tout notre monde intérieur, notre sensibilité, le foyer, le home, la grotte, euh, la vie intérieure, euh, l'enfance, etc. Donc euh, j'ai ce tiraillement qui est un petit peu électrique, hein, par principe. Surtout que dans le ciel, ça se passe à 8 degrés euh, du poisson, des poissons pour le soleil, 8 degrés de la vierge pour la lune, il y a cette opposition, et elle relie un petit peu d'électricité avec Uranus, qui forment d'un côté ce qu'on appelle un sextile, de l'autre un trigone donc des énergies euh, qui sont très créatives en fait, qui sont électrisantes mais créatives. Donc ça peut être la, la, la phase euh, où on redémarre quelque chose, où on amorce une spirale nouvelle, euh, mais, mais c'est un petit peu sous tension parce que c'est une pleine lune, voilà, tout simplement. Donc pour qui est-ce qu'elle est -ce qu Tendue cette pleine lune. Elle est pleine lune, elle est tendue pour qui Pour mes poissons, pour mes vierges, pour mes sagittaires et pour mes gémeaux. Premier décan camps surtout, hein, sinon, bon, c'est pas non plus une catastrophe. Mais attendez-vous tous les quatre un petit peu de fatigue cette journée du, 20, du samedi 27. Premier point. En parallèle de ça, elle ne forme pas avec tout le monde des aspects tendus. Hein, il y a ceux qui en bénéficient parce qu'ils sont en, dans les angles et qui sont heureux. Donc qui va bénéficier Alors pour le coup, au maximum de cette énergie créative, de cette énergie de tension, mais de tension, qu'on peut s'approprier pour faire avancer, pour faire déboucher une situation nouvelle. Si elle est dans l'axe Vierge-Poisson, elle va me pousser, me stimuler qui Elle va me stimuler mes taureaux, elle va me stimuler, ben, évidemment, euh, mes scorpions, elle va me stimuler mes capricornes, et elle va me stimuler mes cancers, qui avaient amorcé, j'en mets une couche, une période enfin un peu plus agréable, dans laquelle vous, vous, vous étiez en attente depuis quelque temps, je l'ai vu dans les messages. Bref, on amorce, vous quatre, quelque chose de, de de bien, hein là, il faut, faut retrousser les manches faut y aller, il hein faut avancer. Euh, c'est très constructif tout ça. Voilà. Voilà pour cette pleine lune. Donc pleine lune qui ne reçoit qu'en fait un seul aspect, un seul aspect c'est ça qui est intéressant quand on regarde une pleine lune ou un aspect un peu tendu dans le ciel, c'est de voir ce que ça réveille autour, en fait. C'est ça qui est... Euh, L'intention, l'intérêt, il va autour de ça. Parce qu'il y a un angle, ok, un angle un peu aigu, voyons voir s'il si y a des aspects que les autres planètes, c'est angulaire, c'est positif ou pas. Et là, visiblement, euh, hormis Uranus, euh, l'électricité et <rire> l'impatience Hormis ça, il n'y a pas de cata, en fait. C'est le bon côté. Hein. Bonne nouvelle, on va dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Une autre bonne nouvelle, parce que j'aime bien annoncer les bonnes nouvelles, c'est mieux. Je... Euh, le Mercure, le mental, la communication, les échanges, a redémarré ce qu'on appelle sa marche directe. Il était en rétrograde, donc il y avait un peu de ralentissement en matière de communication. Mercure est à 13 degrés du verso. Mercure me, me distille une énergie extrêmement fluidifiante au niveau communication. Pour qui Pour mes verso mes gémeaux, euh, mes balances bien évidemment, mes béliers, mes sagittaires. Je vous l'ai dit, tant que les périodes il y a plein de planètes en verso, il y en a encore un paquet, c'est bon pour vous cinq, hein, puis c'est pas fini. Donc j'ai également euh, Vénus, oh Vénus, ma belle Vénus, elle est rentrée dans le signe des poissons. Et donc dans le signe des Poissons, euh, elle va, elle prend une couleur, une douceur, un charme, une délicatesse, quelque chose de d'absolument de, délicieux. Je l'adore Vénus en Poissons. Je l'adore parce que c'est gentillesse, envie de bien faire, délicatesse, euh, romantisme. Euh, c'est toutes ces la, la planète. Il y a des endroits où les planètes sont plus belles qu'à d'autres endroits. Voilà, c'est comme ça. Euh, c'est la vie. Il hein y a des, il y a les gâtés, puis il y a ceux qui parfois elles sont moins. Et ceux qui ont la chance d'être nés avec Vénus en Poissons ont allez, on va le faire court, hein, ont plus de charme que les autres, plus de charme, de douceur, de, de, de finesse, en fait, d'attention, d'écoute, de sensibilité. Donc, c'est très beau. Donc, cette Vénus poisson, qui est rentrée dans ceci à 2 degrés, là, hein, euh, distille pour nous tous davantage de souplesse et de douceur, et bien évidemment, qu'est-ce que ça induit comme effet Ceux qui sont concernés par l'influence, je vais y venir, hein, donc mes poissons, mes cancers, hein, bien évidemment, mes scorpions, et puis, si Vénus est en poisson, elle donne un petit coup de pouce à mes taureaux et à mes capricornes. Vous cinq, vous êtes vraiment dans la dynamique de, de, de cette finesse relationnelle qui aide à mettre de l'huile dans les rouages, cette empathie, cette douceur, cette écoute. Voilà ce que vous apporte cette belle Vénus en poisson. Toujours, sinon, pour oublier personne, Mars arrive à 27 du taureau, bientôt va passer en gémeaux. Mars fin taureau, la pêche, l'énergie pour qui euh, Côté moteur en parallèle Mars en taureau, il, met la, il apporte de l'énergie, de la vitalité à mes taureaux pour prendre des décisions avancées, être constructif, actif. Également pour mes capricornes, également pour mes vierges. Hein. Et puis s'il est en taureau, il donne un petit coup de pouce à mes poissons en plus, hein, et à mes cancers, en plus, voilà, encore de les belles énergies qui se mettent en place. Euh, toujours Jupiter, Saturne, euh, Jupiter est à 16 degrés, 16 degrés en plein milieu du signe du Verseau, donc extraordinaire, vraiment, j'adore quand Jupiter, euh, la planète positive, euh, est dans ses signes d'air, pour réamorcer du contact, du lien, de l'échange, quelque chose, c'est une ouverture, c'est porteur, Incitons à passer le petit coup de fil, à faire un petit coucou, à créer du lien humain, on a tellement tellement besoin de ça avec les contraintes qu'on a. Euh, Jupiter donne ce petit coup de pouce, favorise Messing d'air, hein, vous aide, quoi, il veut du bien. Faites la démarche, hein. faites la de, donnez l'impulsion de, de recréer du lien avec le monde extérieur, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc voilà en gros, en substance, ce qui se passe avec cette pleine Lune. Donc un ciel un petit peu électrique quand même, parce que dès qu'Uranus est dans la zone, ça réveille. Euh, J'ai toujours Neptune, Neptune, la sensibilité, l'inconscient collectif, toujours en poisson. Et là, pour un bout de temps, il, il crée de l'inspiration, il crée de la sensibilité, il crée de la réceptivité pour mes poissons, mes cancers, mes scorpions. Et également, s'il est en poisson, à mes taureaux et mes capricornes, vous, en ce moment, votre intuition, elle est plus marquée, elle est plus, plus fine peut-être, plus, plus réceptive, vous sentez mieux les choses, vous percevez davantage ce qu'il y au-delà de l'apparence, ce qui est pas mal. Euh, J'ai toujours Pluton, Pluton qui est le, le, le grand anxiogène, on le connaît, il est à la fin, fin, fin du Capricorne et quand il reste 4 degrés, il a 26 degrés. Patience, mes Capricornes, plus que 4 degrés. 4 degrés, mais c'est vrai qu'il est lent, le coquin, le taquin, mais. mais chaque jour qui passe, il s'éloigne. Chaque jour qui passe, il va aller plus loin et puis il soulage sa pression. Maintenant, il est tout seul, le Pluton, dans le ciel. Il n'y a pas d'aspect particulier, si ce n'est un trigone avec Mars, ce qui crée pour le coup un bel aspect entre Mars l'action et Pluton, euh, les, les, les anxiétés fondamentales et les transformations profondes. Ça peut donner encore un petit boost, boost, boost d'énergie supplémentaire, une forme de détermination encore plus marquée, plus constructive, plus volontaire. Pour qui Qui va être gagnant de cet aspect pour une fois que Pluton est sympa Voyons le bon côté. Mars, l'énergie, Pluton, l'endurance, la vision profonde. Donc, pour mes vierges, excellent. Pour mes taureaux, excellent. Pour mes poissons, tout ça, troisième décan. Troisième décan vierge, troisième décan taureau, troisième décan poisson, troisième décan scorpion, troisième décan scorpion, avec un bémol, parce que Pluton vous veut du bien, mais Mars est en opposition. Attention à ne pas aller trop vite, mes scorpions, toujours pareil. Ne hein. soyez pas euh, rentre dedans, parce que ça ne paye pas. Hein. Après, vous, toutes les écoutilles se ferment et c'est mort. quoi. Voilà, c'est dit. Ben c'était euh, une pleine lune hein, avec mes gagnants, mes gagnants. Je l'ai refait vite fait pour le fun. Il euh, y a, euh, comment on appelle ça euh, Mais euh, si elle est dans l'axe, vierge poisson. Donc mes taureaux, mes cancers, mes scorpions, mes capricornes. Voilà, pleine lune qui passe tout seul. Bon, je pense que j'ai oublié personne. J'ai pas parlé de mes petits lions. J'ai pas parlé de mes petits lions. Ça va commencer à soulager mes petits lions doucement, mais vous avez encore un, beaucoup de planètes en opposition en verso, euh, des planètes en taureau aussi qui créent des tensions. C'est un mauvais moment à passer. Hein. Tenez le choc, gardez le moral, soyez positif, et puis, et puis ça ne peut aller que mieux. Quoi. Et toujours partir de ce principe-là. Euh, Qu'est-ce que c'est Je vais terminer avec un truc un peu technique, parce que j'ai cru noter, j'ai eu des retours, vous aimez bien. Euh, gardons en tête le concept d'une pleine lune. On est sur une pleine lune, parlons de la lune, parlons du concept de pleine lune. Lorsque quelqu'un est né, au moment de son ciel de naissance, parce que c'est toujours ce qu'on regarde, et puis on regarde les influences qui tournent autour, là c'est de l'individuel. Lorsque l'on est né avec une, une pleine lune, au moment d'une pleine lune, c'est une opposition entre soleil et la lune, vous l'avez vu, et il y a une autre influence qui est exactement la même, enfin un peu la même incidence, c'est ce qu'on appelle le carré, la demi-opposition. Un, un peu technique, l'opposition c'est 180 entre les deux, degrés, 360 pour faire le tour, 180 la moitié l'opposition, et puis parfois les planètes sont ce qu'on appelle en carré, c'est une demi-opposition. C'est la, la, la même influence de tension en fait, un hein, carré ou opposition pareil quand vous voyez ça dans un ciel de naissance et eh bien ça crée tout basiquement depuis l'enfance, l'enfance la lune une, un ressenti une hypersensibilité à toute forme de rapport de force de tension, d'engueulade à la maison de, de situation tendue lorsqu'on est né avec ça dans son ciel la perméabilité au moindre accrochage relationnel sur le plan intime est vécue de manière accentuée, vraiment surdimensionnée donc il faut l'intégrer you okay. Pourquoi Parce que ça permet de relativiser. Et puis, lorsqu'on l'intègre, lorsqu'on le comprend, on a affaire à quelqu'un qui est né durant une pleine lune, on évite de lui rentrer dans le lard à la maison, on évite de le remettre trop en question, il faut que ça vienne de lui, tout simplement. Et puis, on prend conscience de cette hypersensibilité fondamentale sur laquelle les profils qui sont nés avec des aspects tendus comme ça sont plus réceptifs que les autres, tout simplement. Et puis, après, il y a les nouvelles lunes, mais je vous ferai, je vous raconterai qu ce que ça donne, les nouvelles lunes, quand on aura la prochaine nouvelle lune dans 15 jours. Bon, ben voilà, je vous ai fait un petit tour. Hein, une, une pleine lune, hein, comme il y en a une tous les mois, voilà Et pas, trop, pas trop toxique celle-là, pas trop négative euh, merci, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements merci pour vos partages, merci pour vos gentils commentaires euh, à la semaine prochaine, à très vite